Bonjour à tous, euh, on est le 1er juillet, j'aimerais faire euh, peut-être une petite vidéo aujourd'hui pour euh, regarder la situation. Euh, on a eu euh, une montée de l'or euh, depuis euh, quelques journées, euh, là maintenant on est comme en consolidation encore, je considère que la consolidation n'est pas fini, on a eu des résistances qui ont été comme euh, dépassées un peu euh, hier, euh, mais là on... on on revient un peu sur euh, la base de cette consolidation, savoir si ça va être euh, traversé, euh, C'est comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, est-ce que ça va être traversé ces semaines-ci, euh, ces, semaines ces mois-ci, je ne sais pas, mais euh, ça regarde bien. Mais aujourd'hui, on a un recul, il n'y a pas de panique à y avoir. Et puis, j'aimerais regarder aussi les actions euh, orifères, surtout les juniors qui commencent vraiment à donner, euh, à, à avoir de la vigueur. Donc, on avait commencé, comme je vous avais dit euh, sur quelques vidéos, euh, quelques semaines, euh, on commence avec les minières, les seniors euh, qui ont donné un boom un boom à la hausse. Et là, on commence vraiment à avoir euh, des minières juniors qui commencent à s'activer. Euh, Ce n'est pas tous, mais c'est beaucoup. Donc, euh, et ils commencent à avoir un intérêt pour les, euh, les minières juniors aussi. C'est là, moi, que je pense qu'il y a la meilleure manière de de placer de se placer, de se positionner. Euh, par contre, sur les, les majeurs, il n'y a pas de problème non plus. Euh, au niveau de l'argent, c'est pareil. Les argentifères, ben, il y a les, euh, les minières, les... Euh, les bigs, les, les géants. Eux, on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants de, de, qui sont entrés dans le marché, mais alors, maintenant, euh, il y a les plus.. Euh, les juniors qui commencent oui, à, à intervenir dans le marché. Donc, euh, ça va être à suivre. Euh, avant tout ça, j'aimerais regarder, euh, parce que je veux parler euh, presque exclusivement euh, euh, de l'or. Euh, ben, on va toucher quand même des indices, là, mais peut-être regarder plus l'or et les minières. Là, euh, ce qui se passe en ce moment. Euh, on commence lentement à voir euh, euh, des articles sur l'or dans les médias traditionnels. Ça, c'est un signe que le, le, la, la population commence à... qui ne sont pas des investisseurs nécessairement, même si on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont réentrées, euh, qui sont rentrées pour une première fois à la bourse euh, dernièrement, euh, dû au fait qu'on avait eu une correction assez importante et là, on pense qu'on est reparti pour de bons euh, pour plusieurs années. Ça, on va voir, c'est pas le, la raison de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est surtout pour regarder euh, les minières, comme je vous disais, euh, et regarder la situation au niveau des indices. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je suis pas un devin, je peux pas savoir ce qui va arriver. Par contre, on a des indices qui nous, euh, des, indice, des indicateurs qui nous montrent que euh, ce qu'on a comme montée c'est quelque chose qui pourrait euh, retomber vers le bas et peut-être une longue série de hauts et de bas pendant plusieurs euh, mois, plusieurs années même. On pourrait vraiment connaître ça au niveau des indices parce que l'économie est vraiment pas repartie avec euh, tout la, la, ce qui est arrivé avec euh, le COVID. c'est pas terminé. Euh, ben La panique, c'est la peur qui s'est installée aussi. Et euh, dans des situations comme ça, quand on est dans des, des situations de panique et de peur, il y a plusieurs, plusieurs... Personnes qui pensent que euh, l'économie ne repartiront pas, donc sont plus prudents au niveau de réinjecter de l'argent dans le système. Donc, on voit que la vélocité de la monnaie est vraiment basse au maximum aux États-Unis. Et les, euh, les aides que les gouvernements ont faites, ben, la PCU ici au Canada, euh, euh, l'assurance chômage, le surplus d'assurance chômage aux, aux États-Unis, en tout cas, tout ce qu'on a aidé aussi pour les entreprises, ben, c ça se termine là, très très bientôt fin juillet ou dans ces coins là ben là on va voir ce qu'au centre tout autant de ce qui va arriver. Et ils vont avoir encore probablement <rire> l'injection monétaire encore euh, pour essayer de, de pallier à ce qui est arrivé euh, à la bourse, mais à, sur les bourses c'est vraiment ça parce que dans le fond. Euh, euh, puis je voudrais préciser, euh, j'ai ben, regardé un peu euh, les périodes de, de, de, de, de grippe, de corona depuis. Euh, peut-être un siècle, c'est sûr qu'on a eu la grippe espagnole. C'est sûr qu'on n'a pas eu de confinement vu que c'était après la première guerre mondiale. Donc, on n'a pas eu de confinement là. Pourtant, la grippe, grippe espagnole a fait, je pense c'est 50 millions de morts. C'est vraiment énorme. Pas de confinement. Euh, le, la grippe asiatique des années 50, là aussi, c'était vraiment catastrophique. Pas de confinement. La grippe de Hong Kong des années 70, vraiment, vraiment quelque chose de, de très, très, très important. La grippe de Hong Kong. Euh, là aussi, il n'y a pas eu de confinement. Au contraire, c'est dans 68-70. Et c'est là qu'on a eu le festival euh, Woodstock euh, aux États-Unis, où il y a eu 400 000 personnes de rassemblées. Donc, aucun confinement. Euh, donc, la grippe, elle, elle aussi s'est résorbée. Euh, là, on a eu le SRAS, H1N1. Je ne me, me souviens pas très, très longtemps. Euh, là, on a maintenant le COVID, mais on a un confinement qui perdure. Et même, on parle d'une deuxième vague. Mais habituellement, les, les grippes, euh, les... il y en a qui disent qu'il ne faut pas appeler ça la grippe, peu importe je ne sais plus comment appeler ça, là. les COVID euh, euh, se résorbent tranquillement parce que la population attrape le virus et des anticorps qui, qui, qui se... ont renforcé notre corps donc euh, on parle d'un second rebond en automne ce serait très très surprenant, ça pourrait être des mini rebonds mais euh, je pense que le confinement euh, a scrapé euh, littéralement l'économie et euh, ça va être pour des années. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui va arriver à ce niveau-là? C'est le rattrapage économique qui va être vraiment difficile. Il euh, y a certains secteurs, oui, qui vont s'en sortir, comme euh, ce qui est arrivé en 1929, mais euh, au niveau de, des secteurs comme l'aviation, comme le tourisme, donc c'est ne sait pas comment que ça va... Euh, Sortir euh, plus tard, mais en tout cas, on, va, euh, on regarde ça, on constate qu'est-ce qui va arriver. Donc, on, on va commencer. Euh, j'ai quelques graphiques euh, pour vous parler un peu euh, de l'or. Comme là, c'est un article que j'ai. Ah, ben, on va faire enfin, comme ça ici. C'est un article que j'ai euh, lu dans la presse, tout simplement. Pourquoi l'art, pourquoi maintenant euh, Déjà, le fait que ça se retrouve. Euh, ça commence à se retrouver un peu dans les journaux euh, plus. Euh, euh, public, euh, la presse euh, au Canada, c'est... Au Québec, au Canada aussi, ben, surtout au Québec. Nous, ici, dans le monde francophone, euh, on lit ça euh, presque tous les jours. Les Québécois lisent la presse. Euh, donc, on parle de l'or ici et c'est pas, euh, c'est un livre qui vient d'être écrit par E.B. Tucker. Ceux qui connaissent un peu euh, le site Kitco euh, le connaissent probablement. Euh, il a écrit un livre qu'il a rédigé en 23 jours sur euh, Why Gold, Why Now? <rire> Excusez. <coughs> enfin sur Amazon. Euh, c'est sorti vraiment, vraiment rapidement. Dans le fond, ce qu'il dit en, en gros dans le livre, c'est à peu près euh, bon, sur le stimulus, euh, le stimuli monétaire qui a été euh, implanté par la Fed, euh, l'équivalent de 13 du produit euh, intérieur brut mondial. Euh, c'est ce qui a été euh, injecté dernièrement. Euh, c'est ça par tous les gouvernements. Et euh, le pays, c'est que ça s'est fait en quelques mois et Là, on va voir l'automne ce que ça va donner parce que, dans le fond, il y a beaucoup de stimuli euh, qui se terminent. Donc, euh, il parle de ça. Il parle que, selon lui, on va tomber inévitablement dans les taux d'intérêt négatifs. C'est ce que je crois aussi aux États-Unis, euh, même si Powell dit qu'il veut absolument pas s'en aller dans les taux d'intérêt négatifs. Euh, euh, on parle de l'obligation perpétuelle de zéro, euh, la théorie monétaire. Non, c'est un livre que je devrais acheter, qui serait vraiment intéressant, mais là, je suis en train de lire euh, pour connaître, justement, je le... <rire> ben, connaissais un peu le personnage John Menard King, sur laquelle notre économie est basée, euh, le, le, toute notre économie est basée sur sa doctrine, euh, euh, la doctrine de John Menard King. Hein, euh, et donc, je suis en train de lire « La monnaie » de John Ménarquin pour justement euh, comprendre plus comment on s'est détaché de l'or et comment euh, on s'est attaché à une, ben, de l'impression monétaire aussi, surtout le soutien du gouvernement. Et dans le livre, il explique un peu, c'est un livre qui a été écrit en 1930, tout de suite après la crise. Donc, euh, c'est assez facile de savoir que euh, la non-intervention en 29 a, a causé du tort. Donc, euh, c'était... Euh, euh, Hoover, qui était là, le président Hoover, et euh, lorsque Roosevelt est arrivé en 1930, 31, 32 je ne me souviens pas quelle année, euh, ce sera vérifié, mais tout simplement tout ce qui a remis en place et des politiques euh, et des grandes. Ben le, le barrage Hoover a été bâti dans ce temps-là, donc euh, des infrastructures, euh, injecter de l'argent dans des infrastructures, et ça a fonctionné, mais c'est surtout la guerre de 1939 qui a reparti la machine, 39-45, et après on est allé dans les années 50. Les, des années glorieuses pour la, la, la croissance euh, autant de l'Europe qui avait été euh, euh, détruite, donc euh, les États-Unis aussi, bien entendu. Donc, euh, c'est un peu ça. Le livre parle de ça. Euh, je ne veux pas publicité pour la vie. Le livre, mais c'est pour dire que je le vois dans les médias, les médias euh, plus traditionnels euh, qu'on connaît. Euh, on parle d'or, mais c'est vraiment d'une manière... Euh, on n'en parle presque pas. Je lis quand même des journaux euh, économiques, bah, de, du Québec, là, du Canada, le plus souvent, euh, euh, presque tous les jours, je jette un coup d'œil, mais souvent je lis, le, mais je constate vraiment pas, on en parle un peu, mais pas beaucoup, on n'est pas encore euh, du tout dans une phase euh, euh, euphorique, on ne fait que débuter le, le, le, le, le, le chemin pour euh, le, le marché haussier de l'art, ça c'était la première chose que je voulais vous parler au niveau de l'art, et euh, ça c'est le prix de l'art. Euh, depuis, bah bon, depuis 1800, là. on voit qu'il n'y avait pas eu euh, beaucoup de montée, mais euh, en 1971, c'est là qu'on a abandonné l'état. Ben, euh, Nixon a dit qu'à cause du fait que la guerre euh, du Vietnam euh, demandait beaucoup, beaucoup euh, euh, d'argent, on a commencé, on a débuté la, la, la planche à billets. Donc, euh, à partir de ça, le, la, les, les devises. Euh, ont été créés artificiellement à partir de rien, ex nihilo et c'est là qu'on a vu l'art commencer à prendre du galon, donc à peu près les années 71, tout de suite après déclaration de Nixon et jusque dans les années 80, je me souviens encore, 80 j'étais tout jeune, je connaissais rien à l'économie, rien, rien euh, mais euh, je me souviens de ce pic-là, tout le monde parlait d'art, donc on, on était dans une euphorie et comme des fêtes pendant de, 80, quasiment, presque 2, 2, 20 ans, euh, l'or euh, a consolidé d'une manière euh, assez raide, parce qu'on est tombé ici, on était à 35 l'once, ici on est tombé à 254 et là, de 2000 jusqu'à 2011, là, on a eu une montée, comme vous le savez, très très importante. On a changé de direction de 2011. Le creux était en 2015. Ensuite, on a eu un retour dernièrement. Ça fait pas 2019. 2018-19, le retour est arrivé. Donc, on a cassé le 300, le 1360 Et là, on est en, en montée. Et dans les autres devises, ça, c'est un, avec la devise US. Mais dans les autres devises, on a dépensé le dernier sommet, là, Dans plusieurs devises. Donc, on s'en va, là, au niveau de l'art. Et je voulais vous montrer justement un, un graphique peut-être que vous avez déjà vu ou que vous avez déjà entendu parler, mais la, ça, ça se trouve être la, la crise de 29, de 24, mais 20, 22, 23, 24 jusqu'en 1929. On a eu une croissance vraiment, vraiment importante au niveau des bourses euh, et euh, tout le monde achetait euh, des actions. Euh, et une petite anecdote au niveau du père du président des États-Unis, euh, euh, qui avait d'ailleurs, qui s'était enrichi avec euh, la, la, la, la boisson, parce que dans le fond, c'était illégal de, de, de, de produire, de vendre de, de la boisson. Ben non, lui, il l'a fait en contrebande, donc il est devenu extrêmement riche, mais il y avait beaucoup d'actions. Et puis, son personne qui s'irait ses souliers lui a dit qu'il devrait acheter euh, des actions, ça serait bon. Ben, Kennedy, le père Kennedy connaissait le marché, il a dit « quand mon sireur de chaussures me dit d'acheter des actions, c'est là qu'il faut vendre » et puis il a vendu dans le pic ici et après on a vu la dé débandade euh, cette débandade là, ben, c'est ça. On, je ne je sais pas, on, je sais pas de, de. mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a connu en mars on a eu une reprise, ce qui est plus importante que ça parce que le Nasdaq on est allé plus loin et ensuite ça s'est mis à baisser je, c'est sûr que Hoover n'est pas intervenu, le président Hoover n'est pas intervenu au niveau monétaire. Donc, euh, c'est à cause de ça que ça a dégrégolé. Je pense que Roosevelt est arrivé en 1932 dans ces coin-là, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, de toute façon, quand il y a eu une intervention avec le barrage Hoover et tout ça, là, on a eu une remontée de la bourse, mais c'est arrivé juste dans les années 50 qu'on a rebattu le sommet ici, de mémoire. Donc, mais euh, ce que je veux vous parler ici, c'est euh, On-State on Mining Company, une, une minière avec euh, euh, une compagnie qui produisait de l'or, qui a été achetée par Barry Gold, je pense, dans les années 80, en tout cas. Ça sera vérifié de mémoire, je dis ça. Peut-être dans les années 2000, plutôt. C'est pas important. Euh, cette action-là est, est à 50 dollars, qui a végété pendant des années. Euh, quand on a eu même le sommet, on voit très, très bien que Home. Euh, Excusez, Home State Company Compagnie, pas fait de progrès, bien bien, Compagnie d'or. Euh, on a eu le petit creux quand c'est arrivé comme ça. Et ensuite, on a eu un changement de tendance euh, à partir du, du, du temps où euh, le reste de la bourse est écroulé. Euh, on a eu plusieurs personnes qui se sont réfugiées euh, dans l'or. Donc, c'est euh, ça donne à peu près... Euh, 1000% de profit, en tout cas. C'est pour vous montrer, dans le fond, c'est la, la, le, le, le, le graphique par excellence pour vous montrer qu'en temps de crise, l'or devient un refuge. Même si aujourd'hui, on a une consolidation, une consolidation oui, à partir d'hier, on pensait qu'on allait peut-être dépasser le 1800, c'est pas arrivé, mais... Peut-être que ça pourrait arriver dans les prochains jours, prochaine prochaines semaines, mais en tout cas, même si ça corrige, je, il faut garder la tendance à long terme. Et on voit très, très bien ici que cette minière-là, qui représentait, qui était peut-être une des princi un principales minières d'or, euh, je ne connais pas l'histoire, je pourrais aller sur... Euh, euh, vous pourriez y aller sur Wikipédia et vous sauriez euh, qu'est-ce qu'il y en est de Home State, mais on voit très, très bien que lors de cette crise profonde, puis la crise qu'on vient actuellement, on peut la considérer semblable à 1929, mais ici, il n'y a pas eu d'intervention. Là, en ce moment, on a de l'intervention. C'est pour ça que je me dis, peut-être qu'on pourrait avoir des montées, des descents, des montées pendant plusieurs euh, mois, plusieurs années, au niveau des bourses, le Standard Poor's, etc. Et, et l'or les minières pourraient, euh, eux autres, euh, exploser littéralement. Donc, c'est bon, c'est ce que je pense. Pour terminer, on va aller voir justement ce qui se passe au niveau euh, des marchés. Euh, premièrement, on peut regarder l'or euh, comme je vous dis, le Sénat c'est un graphique euh, non, c'est euh, hebdomadaire enfin, on va regarder premièrement un graphique euh, mensuel, pour vous donner une idée ce qui se passe en ce moment, on est le 1er juillet on vient de commencer, on n'a pas cassé cette fameuse résistance sur le dollar euh, le, avec l'or en dollar américain, sur d'autres devises on est dépassé, mais ici on n'a pas encore passé, mais on n'est pas quand même euh, c'est quand même pas tragique aujourd'hui ce qui se passe. On voit qu'on perd de 20 à 30 dollars parce que sur les futurs c'est 30 dollars, mais sur ce qui se transige en ce moment c'est 20 dollars, ben 17 dollars, 27 dollars précisément. Donc, non, c'est une tentative. On a eu une tentative. Peut-être qu'on peut avoir un, un, on a essayé de casser. Peut-être qu'on peut avoir un retour ici. Mais un jour, ça va être cassé. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de panique à y avoir. On fait constater que c'était peut-être pas le moment. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Comme je l'avais mis dans ma vidéo ici, on se trouve à avoir une résistance qui est clairement... Euh, on la voit, cette résistance-là, je l'ai mis ici, qui est à peu près à 18,50. On dit à peu près 18,50-55 dans ces coins-là. Mais euh, cette résistance-là n'est pas cassée. On a eu une tentative, hmm, ça semblait... Mais non, on n'a pas réussi. Peut-être que ça peut arriver là aussi. Euh, donc, euh, ça c'est au niveau des de l'or. Et, et, euh, euh, c'est ça, sur les métaux eux-mêmes. Mais là, je voulais vous parler euh, justement sur les, euh, les minières. Et puis c'est là qui est intéressant, rapidement comme ça. Euh, les minières euh, ont, ont cassé ici depuis quelques mois. On va le mettre en semaine. fois-ci euh, GDX a cassé, mais là, on semble avoir un retour. Euh, Puis moi, je voudrais porter votre attention plus sur les minières euh, euh, juniors. Euh, vous parlez du fameux, fameux « First Mining » que je vous avais parlé, que j'ai euh, acheté. Ça fait au-dessus d'un an et demi que j'ai commencé à acheter du « First Mining ». Là, on a enfin euh, euh, une casseuse qui est évidente, qui est arrivée. Euh, ça, ça se trouve être le titre euh, canadien, FF.to. Aujourd'hui, c'est les bourses sont fermées. Euh, ça, c'est le titre américain, FFMGF, euh, sur le Nasdaq. Donc, euh, c'est simplement pour vous dire que cette grande ligne de tendance qui était juste depuis, euh, on avait eu un sommet euh, en 2016, euh, bien, elle vient d'être cassée à la hausse. Là, c'est sûr qu'on va avoir des hauts et des bas, mais sur l'entreprise, qui se passe, il y a 23 concessions, euh, et euh, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Euh, les, euh, je peux, ça, je vous laisse le soin d'y aller, mais je peux quand même vous parler rapidement de ce qui se passe. Pour moi, je ne vais pas faire la promotion, de toute façon, ça ne me regarde pas. Moi, je suis simplement un investisseur, mais euh, pour euh, vous parler rapidement de de ce qui est arrivé dernièrement. c'est euh, euh, On a eu un, un accord avec euh, First Mining et, comme je vous avais parlé, Kate Neumeyer, qui se trouve être le fondateur de First Mining, mais aussi euh, de, de, de First Majestic Silver, aussi de First Quantum Mineral, mais surtout de First Majestic Silver. Et là, l'entente, qui arrive avec celui-là aussi que j'ai accumulé hein. depuis avril j'ai acheté des titres Écoutez, j'en ai pas une fortune là. mais quand même j'ai acheté des titres depuis le mois d'avril j'ai encore acheté ici dans ce coin là, là. Euh, je me disais que ça va rebondir ça se trouve être le support effectivement j'ai acheté peut-être dans ces coins là puis là on est rendu là mais j'ai pas peur je me dis euh, euh, c'est c'est uh, first c'est c'est bien géré, c'est uh, quelque chose c'est quelque chose de solide qui est rendu avec uh, 5000 employés qui sont partis de rien, uh, Kate Neumayer qui a fondé ça et ils vont on, on, on entend de financement de 22 millions de dollars avec First Mining Gold euh, pour faire avancer le projet orifère Sing euh, Pro, Pole qui se trouve être le projet Spring Pole, excusez, qui se trouve être le projet principal de First Mining Gold. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, ça va enlever euh, toute la contrainte financière pour euh, le développement, tout ça, jusqu'à arriver à la production du projet que, qui d'ailleurs a 10 millions d'ons. Ah non, peut-être 5 millions d'onces d'or en tout cas. Vous pourrez aller voir les dé détails là, sur le site euh, vous-même, je ne vais pas perdre de temps avec ça, mais le 3 juin aussi, il est arrivé un autre accord avec euh, Treasury, euh, Treasury euh, Metal pour combiner des projets en effet euh, Godland qui appartient à First Magic, euh, First Magic euh, First, Magic, euh, First mining goal, excusez, et Goliath en Ontario, qui est une, une section qui est similaire donc on va travailler avec eux et en plus ce que ça va faire ça, si vous avez des vous possédez des actions de first mining uh, go vous allez recevoir à un certain moment donné vous lirez uh, des actions gratuitement de, uh, de avec treasury uh, treasury metal uh, je vais vous montrer ce que c'est euh, elle est à 50 sous en ce moment, qui est, elle aussi a euh, commencé à grimper. Donc, vous allez recevoir gratuitement des actions de TML, euh, sur euh, ça c'est sur la bourse de Toronto, euh, parce que vous avez des actions de First Mining Gold. Donc, c'est euh, non, euh, il se passe des choses beaucoup, beaucoup. Et ici, ça c'est un autre euh, partenariat qui a été fait avec euh, First Mining Gold. C'est... Euh, euh, Oteco Minéral, qui se trouve à être euh, une entreprise australienne qui a développé un autre minière euh, qui se trouve à être euh, euh, non c'est pas ça tout. en tout cas elle a développé un autre euh, site ici euh, Bellevue Gold euh, Les Méthodes. donc euh, Oteco a travaillé à, à, à, à développer cette mine là ça a très très bien fonctionné mais regardez l'action d'Oteco ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est pas l'action qui vaut 30 c'est des actions qui valaient une fraction, mais à cause de toutes ces ententes-là, tout ça, on se trouve à avoir l'action qui commence à connaître une tendance haussière et First Mining va euh, euh, vont recevoir, en ce moment on a reçu quelques actions, mais vont recevoir, je pense, ces 100 millions d'actions de OTECO Donc, euh, il se passe beaucoup, beaucoup de choses au niveau de First Mining Gold. Euh, savoir quel prix je le vois, je ne le sais pas, mais je j'ai l'impression que ça va littéralement exploser. Et euh, je pense, écoutez, ça, ça va aller dépasser, c'est sûr, le 1,23, euh, 1,26 qu'on a connu ici et puis là c'est sûr que c'est du long terme faut pas penser que euh, la semaine prochaine vous allez euh, atteindre 3 dollars avec cette action là mais facilement à, à cause de la valorisation de l'entreprise et à cause des stratégies à cause de l'équipe à cause de Kate Neumeyer, à cause de First Majestic qui est en arrière de ça, à cause du fait aussi que les euh, gestionnaires, euh, autant Dan Wilton qui se trouve être le président, euh, Kate Neumeyer qui se trouve être le fondateur, et les autres sont très très impliqués financièrement dans l'entreprise, ont acheté beaucoup beaucoup d'actions, 2, 2 ou 3% euh, de First Mining, et euh, ce sont des actions des... Euh, euh, des, des, des patrons, des boss donc euh, eux ont intérêt à ce que ça fonctionne, c'est pour ça que pour toutes ces raisons euh, First Mining, euh, Gold euh, c'est un plus, je ne sais pas où ça va aller, mais c'est du long terme je vous donner un exemple deux exemples rapides je, je prends un petit peu trop de temps, mais je vais vous donner quand même ces exemples, -là. vous parlez de, de, de un exemple ça, ça se trouve être Kirlin Lake Gold, une entreprise où, ou lorsque j'ai un peu regardé les news, comment que ça valait, tout ça, que ça valait à peu près rien, à un certain moment donné, ça valait 2,26, ça a descendu comme ça, très très long... Euh une très longue descente, en 2014, 15, 16. Là, on a eu première montée lorsque les, les investisseurs ont commencé à s'intéresser à cette mine. Vous regarderez les news si vous voulez suivre ça. J'ai regardé ça, puis, ça. On voit vraiment des cette petite minière-là. Okay, on a commencé à s'intéresser. On a commencé à mettre des capitaux. Et regardez, c'est parti de, mettons, le creux était à Neusen. Là, on, mettons, 24 cents, dans ces coins-là. On vivotait. Euh, Lorsqu'on a commencé à, à s'intéresser à ça et à investir et lorsque ça a commencé à prendre forme, un peu comme ce que ça pourrait faire avec euh, Spring Pole ou euh, Gollum ou les 23 Pro projets euh, du futur avec euh, First Mining Gold, ben, l'action est partie de quelques cents, de 10 cents peut-être à aujourd'hui. Ben, le plus le sommet là, qui a été atteint, là, on est à, on a atteint 64, euh, bon 65$ dans ces coins-là. Je vous dis pas que ça va arriver, mais c'est très très probable on pourrait connaître une, une montée très impressionnante à, sur le long terme, parce que ça s'est fait sur le très long terme ici. C'est la même chose pour, euh, bien ça c'est peut-être plus connu, si je peux le trouver. Euh, hm, euh, TML, ça je vous montrer ça, euh, je, je voulais vous montrer ça. Euh, OK, deux, deux autres euh, minières qui ont connu une ascension euh, semblable lorsque les investisseurs ont commencé à s'intéresser euh, aux actions. C'est euh, Great Bear Resources qui était quand même, euh, en 2010, là, qui avait atteint un sommet de 15,88. L'action a été mise ici euh, à quelques oh, 67 sous en tout cas ça a commencé à baisser, baisser, baisser ça suivit le reste donc on est, là aussi on est allé très très bas, quelques sous et lorsqu'on a commencé à se réintéresser, à démarrer je pense qu'il a démarré en ce moment, bien, on voit qu'il y a eu un boom et l'action est partie de quelques sous et est montée, euh, pour finir de monter on est rendu à 19$ Great Beer Wrestle. vous pouvez aller voir le site, c'est la même chose ah, Cisco qui est plus connu au Québec mais c'est à peu près la même chose qui est arrivée euh, l'action avait été émise euh, 58 cents, ça avait de quelques sous. Et on a eu, euh, à un certain moment donné, des, des actionnaires qui, qui, ont, qui croyaient au potentiel de la mine. Et là, on a eu une montée, montée, montée. On a atteint 5 dollars. C'est quand même, on voit que c'est des montées qui peuvent être vraiment euh, impressionnantes. C'est toi, l'action que je voulais vous montrer. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Je vous fais, mais je vous dis que quand même, on, on peut jeter un coup d'œil sur euh, la même chose. Euh, regardez. Euh, c'est l'action de, de, la, de la compagnie qui a été fondée par First Mining qui s'appelait First Financial Mining et qui a été changé de nom par First Mining Gold euh, parce que les, la plupart des ressources sont des, euh, des mines d'or mais on a aussi des mines de fer je pense Au, à long terme ça pourrait être développé euh, lorsque c est, c est, ça... Euh, le démarrage soit, euh, réel de l'entreprise, on a eu un pic ici lors de la 2016 et ensuite on a eu une dégringolade depuis ce temps-là et il n'y a rien qui se passe. Même le creux, euh, à la panique qu'on a eue, regardez, c'est cette petite panique-là, on est descendu jusqu'à 12 sous, mais c'est vraiment, ça c'était une panique qui était illogique. Là. Mais dans le fond, on se maintenait à peu près vers les 20 sous et là on vient de changer, on débute le changement de tendance. Donc euh, c'est ce que je voulais vous parler au niveau de « first mining ». Gold qui peut vraiment, vraiment nous surprendre, mais à long terme. Parce que là, on, a une monte, on vient d'avoir une montée, plusieurs commencent à se réveiller sur cette réalité-là. Mais on va voir, même la Chine veut investir dans les mines d'or au Canada, parce que premièrement, le Canada une, une, une, une des juridictions qui permettent de... de, de d'exploiter les mines de manière écologique quand même, de manière euh, civilisée parce que on se trouve à traiter bien les, les employés, les, les nations autochtones euh, euh, et la, la euh, first mining gold et first message Uh, First Majestic aussi, là. on voit très très bien que l'éthique est très très importante au niveau uh, uh, de l'exploitation uh, des minières. Donc uh, ça c'est très très important au Canada pour nous, donc uh, ça fait partie des valeurs même de l'entreprise. Uh, vous pouvez lire sur le site de First Mining uh, Gold. First, surtout First Majestic euh, de Kate fait que Donc, c'est très, très important. Aussi, l'autre affaire, c'est que en plus d'avoir un éthique, on a une bonne, bonne équipe qui est là, qui est quand même capable de valoriser ça, euh, qui est convaincante, qui est capable d'aller chercher des capitaux pour le développement de ça. Et on commence à avoir beaucoup de par partenariats. Je vous ai parlé d'Oteco, mais on, on a une autre entreprise qui bon, je pourrais vous, vous le sortir... Ce serait de lire les nouvelles, là, mais euh, je ne sais pas c'est laquelle. Euh, en tout cas, c'est Oteco, on a ici. Euh, mais c'est une autre entreprise qui va euh, participer à, à, au financement, euh, au, au développement plutôt euh, de... Spring Pole, euh, sous, euh, en échange d'actions, tout ça. Donc, euh, on a une équipe qui est très, très, très aguerrie pour le développement de la mine principale. Une euh, autre chose qui a sorti dernièrement, on l'a pas dans les nouvelles ici, mais euh, c'est le, le ce qui est arrivé avec euh, euh, les, les, les carottes qu'on est allé prendre au niveau de, de la mine d'or euh, euh, Pickle Grow, je crois. Euh, on a euh, on a eu on était on a eu l'agréable surprise que euh, on a bonne euh, un bon taux euh, de grammes d'or par tonne euh, qui pourrait être euh, facilement euh, exploitable des veines d'or euh, donc euh, ça promet beaucoup même pour euh, Pickle Grow, qui se trouve être un un partenariat avec euh, Oteco. Euh, non, euh, j'essaie de voir des mauvaises nouvelles à ce niveau-là. C'était long, mais je pense que les investisseurs commencent à réagir. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps pour euh, euh, vous parler de First Mining, mais euh, je pense que ça pourrait vraiment euh, nous surprendre dans les prochains mois, prochaines années. Donc, euh, ça, et rapidement, on regarde euh, les indices, euh, les indices euh, ben c'est ça, on se trouve avec le, avec le Standard Poor's. on va aller le voir sur euh, un mois, ben là c'est ça, on débute le mois de juillet, euh, bon, c'est sûr qu'on va encore mettre des sous pour essayer de rebondir ça le plus possible, mais comme c'est là, euh, il peut y avoir beaucoup beaucoup d'obstacles au bon, ça c'est la tendance long long, long terme, non? on voit très bien si qu'on avait eu une montée, mais là c'est ça, mensuel c'est Toronto, le Nasdaq, où on a vraiment atteint encore des sommets, mais euh, je regarde les autres indices, parce qu'il y a Amazon, il y a cinq compagnies dans le fond, c'est les GAFA là, euh, qui font monter ça, mais le reste, il n'y a pas de force, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de force, ça va être à suivre, et le dollar américain, lui, continue, continue à, à, à se maintenir, mais... On va voir avec le long terme, d'après moi, avec l'argent émis, les taux d'intérêt qui vont probablement tomber à zéro. On va voir le dollar américain dégringoler bientôt. On suit ça et on se revoit bientôt.